Bienvenue dans cette vidéo, alors le sujet il est relativement hyper complexe à traiter, c'est ce que je m'en me suis, suis rendu compte en fait en analysant un peu, en lisant des tas et des tas d'articles. Donc vous l'avez compris, on va parler de la consommation énergétique du Bitcoin et on va se demander si oui ou non le Bitcoin va affamer les bébés phoques, il va pas détruire la planète en 5 ans ou si euh, tout ça c'est pas aussi une question de manipulation. Donc c'est ce que je vous propose de voir. Alors bien entendu ici, parce que vous vous savez que moi je suis pro-Bitcoin, je vais essayer, parce que sinon ça n'aurait pas été juste, d'être la plus sceptique au sens scientifique et philosophique du terme. C'est-à-dire que je vais essayer d'être la plus neutre, quand bien même la vérité serait difficile à entendre, je l'assume. Alors bien sûr, j'ai pensé à différents angles d'attaque et de réflexion, mais finalement je suis revenue à quelque chose d'assez simple et j'ai remarqué dans ce débat-là, il y a trois éléments, enfin il y a trois principaux acteurs et c'est pourquoi je ferai le parallèle volontaire avec le film « Le bon... Ou la brute et le triant. On va s'en servir pour voir à quel point on peut diaboliser les choses ou euh, au contraire comment on peut prendre des belles casquettes qui sont pas forcément celles qu'on croit de prime abord. Si le parallèle avec ce chef dœuvre n'est pas encore évident, ce que je comprends, laissez-moi vous expliquer comment on va aborder la chose. Alors tout simplement dans la première partie on va s'intéresser aux bon, c'est à dire à la per aux personnes en fait qui critiquent le bitcoin, qui pointent du doigt le fait qu'il soit énergivore et on va voir ce qu'on lui reproche et surtout qui sont les personnes qui sont derrière ce discours, c'est à dire qui est en fait contre le Bitcoin Pourquoi ils se servent de cet argument-là La deuxième partie, bien évidemment, là, on va commencer à voir les chiffres. On va voir les chiffres et euh, les résultats qui sont donnés à propos de la consommation énergétique du Bitcoin. Et là, euh, bien évidemment, c'est la partie de, du mal. C'est-à-dire, là, c'est le Bitcoin qui en prend plein le visage. Est-ce qu'il mérite ou pas euh, autant de, de, de discrédit C'est ce qu'on va voir. Et enfin, dans la troisième partie, on va s'intéresser à la brute. Et vous verrez que la brute, alors volontairement, je vous le dis, pour dans l'introduction même si euh, les plus malins d'entre vous vont vite euh, savoir de quoi je parle mais évidemment la brute c'est ni euh, les institutions financières ni même le bitcoin vous allez voir que c'est en fait autre chose est ce que je vous le dis maintenant ou pas mais euh, bon bien sûr j'ai fait une timeline vous pourrez aller directement à la fin encore une fois pour les plus impatients mais sinon ce que je vous propose c'est qu'on démarre dès maintenant Première partie, le bon. Qui sont les personnes qui critiquent le bitcoin Alors, faut savoir que, en général, quand on dit et qu'on pointe du doigt le fait que le bitcoin consomme beaucoup d'énergie, faut savoir que ça vient aussi avec une ribambelle d'autres chefs d'accusation. C'est-à-dire qu'en général, aussi, les mêmes personnes qui vont dire que le bitcoin est énergivore et qu'il est inutile par conséquent, ce qu'ils nous disent, c'est aussi que c'est l'arme fatale des dealers, une pyramide de Ponzi infâme, une tulipe du 21 21e siècle, bien entendu, et aussi, une, une monnaie virtuelle pour geek et pour euh, joueurs de casino qui veulent tout simplement flamber. Et en plus de tous ces défauts là qui sont pas assez pour certains, il, le bitcoin serait en plus responsable de 2 degrés de plus en termes de réchauffement climatique. Bref, le bitcoin est un désastre. Vous l'avez compris, on en voit de plus en plus de journaux, en parle etc. Et eh bien on va voir qui est donc, qui peut donc s'opposer au Bitcoin. Alors bien sûr pour la vidéo je ne vais pas faire quelque chose de très long, je vous invite sinon à regarder l'article, mais euh, de prix à bord, il y a quand même deux grands ennemis pour le Bitcoin. Le tout premier, on peut dire que c'est le politique, le politique dans le sens de la chose publique. C'est-à-dire qu'en fait, le politique, depuis très longtemps, on va dire depuis euh, l'avènement des états nations ce qui fait son principal boulot, c'est de gérer la politique monétaire, c'est-à-dire les budgets des différents ministères, et donc, il contrôle en fait la monnaie dans son sens macroéconomique. Et donc, bien évidemment, quand on lui parle d'une crypto-monnaie qui est comme ça, indépendante de tout gouvernement et de toute institution financière, bien évidemment, ça peut prendre, part ça peut prendre peur d'une part. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique que beaucoup de pays, surtout au départ, maintenant ça commence à être l'inverse, on l'a vu hein, dernièrement avec l'acceptation du Salvador, bravo euh, qui acceptent le bitcoin, mais sinon au départ il y avait une certaine, il y avait une peur en fait de la part des gouvernements qui ont même cherché à légiférer contre en disant c'est interdit, on bannit les cryptos, on n'en veut pas. Parce que euh, bah, déjà on connaissait pas la chose et peut-être que ces gouvernements avaient imaginé que des personnes qui contrôleraient avec le bitcoin pourraient par la suite faire un coup d'état ou quoi que ce soit avec les états. En fait il s'avère qu'il n'en est rien parce que euh, mine de rien bien sûr que le bitcoin est une monnaie pour nous autres, mais il il ne pourrait pas, en, en tous les cas pas pour l'instant et euh, d'un point de vue politique, il ne peut pas du tout remplacer la monnaie euh, nationale et étatique, tout simplement. Donc les, les pays qui ont compris ça, ce qu'elles font, et c'est ce que la plupart font maintenant, c'est qu'ils en profitent donc pour euh, mettre des taxes, tout simplement. Et c'est la version la plus intelligente à faire. C'est-à-dire, si vous avez peur d'un faux ennemi, ce que vous pouvez faire, c'est justement euh, lui prendre un peu ce que vous pouvez prendre. C'est ce que font les États, typiquement la France, etc., en taxant la chose. C'est-à-dire qu'elles reconnaissent par que c'est pas un danger pour le politique hormis les problèmes d'évasion fiscale c'est pas ça qui va renverser un état qu'on soit clair et donc bon avant le taxer ok mais c'est pas le premier ennemi du bitcoin ça le politique même on l'a vu donc avec les taxations c'est même devenu un allié on va dire c'est eux qui légifèrent maintenant et qui vont et on va voir après le salvador c'est très certain que il a de plus en plus de pays qui vont oh, comme ça chercher à meuter ou à attirer d'autres crypto détenteurs des sociétés qui travaillent dans la blockchain etc donc ça le politique ok c'était un faux problème. Le vrai, le vrai ennemi du Bitcoin, et là franchement je vous apprends rien, vous le savez mieux que moi, c'est les institutions financières et donc bancaires, enfin tout, toutes les institutions qui gèrent généralement de l'argent. Je vais aller vite sur ce point-là parce qu'en en fait au final c'est complètement évident. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous payez quelque chose, que ce soit un slip, une baguette de pain, un jeu vidéo, vous passez par une transaction, on va dire, euh, on, va dire on va donner l'exemple, avec votre carte bancaire. Et qu'est-ce qui se passe quand vous payez avec une carte bancaire Eh bien il y a plusieurs parties tierces qui vont gagner de l'argent. La première entité, bien évidemment, c'est votre banque qui va prendre un frais, une frais de, des frais de transaction. La deuxième, c'est Visa et Mastercard. Et même la machine, donc généralement créée par Ingenico de manière générale, même le terminal de paiement, va prendre une transaction. C'est-à-dire que toutes ces personnes, toutes ces parties tierces, gagnent de l'argent systématiquement à partir du moment où on paye des biens et des services. Alors, quand on leur parle, quand ces institutions-là, toutes confondues, bien évidemment, quand on leur a, quand elles ont entendu parler du bitcoin, vous pensez bien qu'elles ont commencé à flipper sévère. C'est-à-dire que vous, à chaque fois que vous payez avec des bitcoins un bien ou un service, eh bien, vous n'enrichissez pas grassement, comme ça a toujours été le cas jusqu'à maintenant, les banques, les institutions financières, etc. Et quand on a commencé à parler de la DeFi, avec tous les services que vous connaissez, là, qu'on peut faire des prêts d'emprunts, qu'on peut même générer des revenus passifs, avoir des taux d'intérêt. Vous imaginez comment, comment un banquier peut présenter encore dignement un livret, a, un livret A avec des taux de rendement pareils en comparaison Je veux dire, bien évidemment, ils se rendent compte qu'il y a un vrai problème et qu'ils perdent, donc d'un point de vue commercial, d'un point de vue business pur, ils perdent une part de marché. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que pour eux, très clairement, le, le Bitcoin, c'est une menace dans le sens où c'est un concurrent, un pur concurrent. Et en plus, un concurrent plus rapide, etc., qui demande moins de frais, plus démocratique. Alors, comme ça, de prime abord, les banques, elles peuvent pas euh, s'écrier euh, en disant « Ah, c'est une mauvaise chose le bitcoin pour vous !» Parce que pour l'humanité, très concrètement, c'est une bonne chose dans l'absolu. C'est-à-dire que c'est euh, le moyen en fait, pour l'humanité, tous comme on est, sans frontières, de pouvoir jouir et de bénéficier d'un écosystème financier adapté à tous, dans lequel on est tous propriétaires. C'est-à-dire que ça nous appartient à tous et à personne à la fois. Personne n'est au-dessus de vous avec le bitcoin. Je peux même avoir beaucoup plus de bitcoin que vous, je n'en serai pas plus propriétaire. Et même des mineurs ne sont pas plus propriétaires que vous du bitcoin. Eh bien, cette parfaite équité, elle peut, elle peut gêner en fait, les institutions financières qui sont habituées en fait, à nous mettre des tickets d'entrée pour entrer. Elles sont habituées à nous voir les bras ballants, euh, arriver chez eux avec un dossier euh, complet, en ayant un peu euh, la trouille, en fait, que le banquier nous refuse un prêt, en payant des agios, etc. Ils ont l'habitude d'avoir cette domination-là et puis d'un point de vue euh, financier, elle perdent de l'argent à chaque fois qu'on fait des transactions. Donc forcément, forcément, par définition, le Bitcoin est un ennemi pour euh, les institutions financières et c'est pourquoi c'est très rare, c'est que d'ailleurs récemment, qu'on en voit certains, je pense à JP Morgan, qui en fait par dépit, parce qu'ils se rendent bien compte que c'est aussi le futur, qui commence à retourner leur en disant bon ben on va accepter ça parce que au final c'est aussi une manière de gagner de l'argent il n'y a pas une nécessaire opposition entre les deux elles peuvent très bien cohabiter ensemble comme je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos et en fait tout simplement on peut très bien les comprendre je veux dire sur leur yacht de luxe ils n'ont pas envie de voir débarquer de nouveaux nantis quand bien même ces derniers seraient sur une petite barque non hélas pour beaucoup l'océan des privilèges leur appartient et doit leur appartenir alors pourquoi diable partager donc voilà pour la première partie où euh, bah, j'y suis allé un peu franco parce que c'est important quand même de de savoir si vous voulez bien comprendre ce débat qui sont contre les bitcoins de manière générale d'ailleurs et à qui ça pose problème c'est un peu comme ça avec cette vision là qu'on va mieux pouvoir appréhender les arguments qu'ils donnent passons maintenant au chapitre 2 où on va voir un peu plus près qui est le visage diabolique qu'est le bitcoin alors dans ce chapitre hein, pas de surprise on va voir les chiffres qui accablent le bitcoin tout simplement de façon neutre qu'est ce qu'il en est alors déjà la première chose qu'il faut savoir c'est que il euh, y a plusieurs études en qui pointe du doigt la consommation en énergivore du bitcoin. Mais je voudrais simplement vous mettre en garde contre une étude qui est particulièrement accablante. C'est celle du blog DigiNomist. Alors, la personne qui tient le blog, ça fait 5 ans, donc il s'appelle Alex de Vries et euh, ça fait 5 ans en fait qu'il publie des articles qui euh, parlent toujours constamment en fait de la consommation énergivore du bitcoin alors c'est lui qui avance les chiffres très souvent en fait quand vous voyez des titres un peu alarmants et choquants en fait sur le bitcoin qui me font peur à moi même hein, quand je lis ces articles là moi même je, je, je suis terrifiée. et bien souvent il faut savoir que les journalistes mal informés se, euh, bah, se basent sur les articles et euh, les études de ce alex de vries alors moi personnellement je vais pas en faire euh, je vais pas rester longtemps sur ce sujet là mais il faut savoir que c'est un prophète anti bitcoin par excellence il n'y a personne sur cette planète qui s'évertue autant à cracher sur le bitcoin c'est à dire que le blog comme on le fait tous en général et je pense à tous mes confrères en fait dans ce, dans ce domaine là ce qu'on dit on peut dire que le bitcoin est énergivore c'est un fait mais on va aussi montrer en parallèle les côtés positifs donc de, du bitcoin des crypto monnaies et de la blockchain c'est ça le but mais il faut savoir que sur ce blog là c'est seulement euh, le tableau noir en fait qui est présent ça fait 5 ans qu'ils s'acharnent à faire ça alors ce que je veux simplement vous dire c'est qu'il a des experts des scientifiques pour le coup je pense à jonathan koumé qui est professeur à stanford et euh, qui est quand même l'auteur de la loi de koumé enfin bref c'est un expert en climatologie etc et qui a dit pas mal de fois et de nombreuses fois qui nous a mis en garde en fait contre ces, euh, la méthodologie de vries qui tout simplement est une méthodologie scientifique qui n'existe pas donc voilà je voulais simplement vous préciser ça c'est quand même important c'est à dire que on peut diaboliser le, le bitcoin mais il ne faut pas en profiter pour euh, ramener des chiffres inquiétants et puis toujours dépeindre le côté négatif de la chose. Alors maintenant l'étude la plus fiable, celle sur laquelle on se base le plus et encore heureux, donc c'est celle de l'université de Cambridge euh, qu'on appelle Bitcoin Electricity Consumption Index, donc euh, bah, l'étude CBECI et toutes les 24 heures, elle est mise à jour. Alors ce qu'on peut voir sur euh, le site, je vous invite à regarder, c'est que déjà, alors déjà ils expliquent bien leur méthodologie, les, les, les facteurs qu'ils ont utilisés, les équations mathématiques, etc. Et on on peut voir que c'est tellement compliqué de bien mesurer, c'est-à-dire d'avoir les bons indices, en fait, les bons facteurs qui vont rentrer en jeu, que euh, finalement, on a des approximations basses et hautes. Alors, dans l'approximation la plus basse, ce qu'on trouve, c'est que le bitcoin, à l'année, consommerait 37 TWh. Et dans la pire version des choses, il en consommerait 253. Alors, en général, on se tient sur la moyenne, qui est de 105 TWh. Alors, 105 TWh, oui, euh, très clairement, c'est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, comme on, vous l'avez vu, passé dans pas mal d'articles. Oui ça équivaut, alors ça dépend des jours, ça dépend des, des, des articles, mais ça équivaut quand même à la consommation donc d'électricité d'un pays dans son ensemble. Et selon certaines études, le, le bitcoin arriverait à la 30e place en termes de consommation d'électricité. Alors très clairement, je suis pas cinglée, je vais pas vous dire que c'est peu, c'est quand même beaucoup. Alors aussi, il faut savoir qu'on n'a toujours pas jusqu'à maintenant pu euh, mesurer avec efficacité le, le service financier traditionnel, ce qu'il coûte, parce que alors, vous le savez. En général, les gens, comme De Vries, vont s'intéresser aux transactions Visa uniquement. Mais on ne va pas regarder tout ce qui fait que le système financier global, mondial, tourne. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'impression papier, donc il faut couper des arbres aussi. Euh, enfin, il y a des transports de voitures, là, là encore qu'on consomme de l'essence. Donc les transports, il y a aussi les serveurs aussi, qui sont nombreux dans les succursales, les filiales, la consommation électrique aussi, des lumières, etc. Enfin, tout ça, il s'avère que c'est quand même difficile de bien mesurer au cas par cas. Donc, clairement, ça reste une consommation électrique qui est très forte. On, je ne vais pas faire de la mauvaise foi, on n'est pas là pour se mentir à soi-même. Mais maintenant, je veux dire, si on regarde simplement cette consommation électrique sans faire de comparaison, à quoi ça sert C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une bonne vue qui soit objective. Par exemple, on pourrait très bien le comparer aussi à l'extraction d'or, qui, elle, s'avère deux fois plus énergétique. Et là, il y, y a des études aussi qui ont été euh, menées. Je peux, je peux C'était celle de Simone Brunosi de Cota Capital et qui montre que l'extraction d'or est 50 fois plus chère que l'extraction de bitcoin. Et en plus, contrairement à l'or, le bitcoin, lui, ne rejette pas dans la nature et dans les nappes phréatiques du mercure ou d'autres produits toxiques. Il ne défigure pas le paysage et surtout, il n'exploite pas des enfants pour aller chercher de l'or dans les mines. Donc déjà, par exemple, voilà à chaque fois qu'on vous parle de, de, de bitcoin énergivore, il faut aussi, on a tendance à l'oublier. Est-ce que vous voyez, vous, des articles euh, qui vous disent à quel point l'or est énergivore, à quel point c'est un désastre aussi pour des nombreuses vies humaines, parce qu'on exploite clairement des gosses. Et je vous le dis ça, je ne suis pas en train de cracher non plus sur l'or. Moi, l'or, j'en achète depuis des années et régulièrement en plus. Mais là encore, c'est bien aussi d'avoir les yeux grands ouverts et de reconnaître les choses. Et donc voilà, à culpa C'est la même chose pour l'élevage. On sait très bien que d'un point de vue écologique, c'est la catastrophe que de manger de la viande enfin en quantité comme on le fait. Alors bien sûr, on peut réduire ce que j'essaye de faire moi aussi, etc. Mais il n'empêche que c'est des industries polluantes. Et c'est aussi la même chose pour le textile. Alors, alors justement, on l'a compris, on va faire la transition vers le chapitre 3, parce que là on va voir qui est finalement la brute épaisse qui est le vrai problème de toute cette affaire-là, qui est bien évidemment l'impact carbone, enfin l'impact écologique tout court des différentes industries. Et eh bien, on passe directement au chapitre 3. Le point le plus important de ce chapitre, vous savez, c'est quoi C'est en fait de comprendre que ce qu'on reproche au Bitcoin, c'est pas tant sa consommation électrique, parce que comme on l'a vu, il y a plusieurs industries qui consomment, et de façon, on va dire encore une fois, inutile, beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais ce qu'on lui reproche, c'est qu'en fait, elle utilise, enfin que les mineurs, si vous voulez, de Bitcoin, utilisent de l'énergie qui n'est pas propre, de l'énergie fossile. Alors, ça dépend des études. Il y en a, euh, CoinShare, par exemple, va dire que 70% des mineurs vont, en fait utiliser de l'énergie renouvelable, donc de l'énergie verte tandis qu'il euh, y a d'autres études qui disent que là c'est à 80% où les, où, les, où les mineurs de, de Bitcoin en fait utilisent de l'énergie fossile à charbon. Donc déjà sur ce point-là il y a un espèce de flou on n'a pas les chiffres exacts, on ne sait pas à quelle mesure, euh, dans quel pourcentage en fait les mineurs de Bitcoin utilisent de l'énergie verte ou pas et c'est le grand grand problème en fait, c'est ça qu'on reproche, c'est de ne pas utiliser l'énergie renouvelable et dans ce cas-là, ce serait pas aussi dramatique que ce qu'on pourrait croire. Alors, je sais pas si j'ai été encore très neutre et objective, mais finalement est-ce que le bitcoin est si coupable que ça Est-ce qu'il mérite autant de porter le fardeau de toutes les autres industries Et on pourrait parler de l'industrie textile, etc., qui ont des répercussions vraiment catastrophiques, encore une fois, sur l'écologie, parce qu'elle rejette des déchets. Alors, est-ce que lui seul, il pourrait détruire la planète S'il si le fait, c'est qu'il est qu accompagné d'autres euh, industries bien plus polluantes. Et de toute manière, la question écologique, elle est vraiment hyper complexe parce que quand bien même vous on pourrait utiliser par exemple les voitures euh, électriques je pense à tesla etc même si je ne vais pas en parler plus longtemps. Mais euh, ne serait-ce que d'exploiter le cobalt et le lithium, c'est aussi un problème énergétique. Donc en fait, ce serait comme un serpent qui se mord la queue, si on regarde bien la chose, un uroboros pour ceux qui m'ont suivi. C'est une vraie question qui dépasse en fait le bitcoin et il n'a pas à, prendre, à porter le chapeau pour tout le monde. C'est ce que j'ai envie de dire. Et maintenant, laissez-moi finir deux minutes pour vous dire deux, trois choses hyper importantes sur cette question là. C'est que, primo, peut-être très nécessairement et peut-être inévitablement, le bitcoin va passer par une proof of stake. C'est-à-dire que un peu comme Ethereum. Lui aussi, on va devoir changer son mécanisme de consensus si on se rend compte que c'est plus tenable d'un point de vue de consommation d'énergie. Ça, c'est tout à fait possible. Il faut savoir que même si on croit que le Bitcoin comme ça tourne tout seul, il y a eu quand même jusqu'à maintenant pas mal d'autres mises à jour. Je peux mentionner Segwit. Alors, ça a mis du temps pour être accepté. Donc, peut-être que les mineurs, cette fois-ci, vont mettre aussi du temps, ce qui est tout à fait normal à chaque nouveauté. Mais on peut parler aussi du Lightning Network, donc le Layer 2 sur la blockchain Bitcoin qui permet là encore de désengorger certaines transactions. Enfin, il faut savoir que très nécessairement, ça va évoluer, même si ce n'est pas encore le cas maintenant. Et la deuxième chose que je voulais vous rappeler, c'est que n'oubliez pas, que euh, là, on parle du bitcoin, de toute manière, il n'a pas vocation à euh, servir de paiement quotidien. Il y a d'autres crypto-monnaies qui, euh, qui, qui veulent avoir cet usage-là. Je pense peut-être, beaucoup de personnes disent ça, que ça tend à être un peu comme l'or. De toute façon, ce n'est pas pour rien qu'on les compare tous les deux. Et comme l'or, vous n'allez pas payer votre boulangère avec, ni euh, payer vos impôts, mais par contre, vous vous en servez comme valeur refuge. Donc déjà, il y a aussi cet argument-là. Et puis, pour finir, tout simplement, je ne vous retiens pas plus longtemps en espérant avoir été la plus claire possible parce que franchement, c'était difficile pour moi de traiter le sujet tellement tellement il y avait des informations contradictoires en plus mais ce que je voulais vous dire c'est que de toute manière là on parle du bitcoin mais pour les autres crypto monnaies la question ne se posera plus elle travaille déjà sur de la proof of stake c'est des réseaux vraiment tellement miniaturisés en fait si vous voulez qui consomment vraiment très très très peu avec une, une force et une puissance incroyable alors je vais finir aussi avec un peu d'optimisme et d'enthousiasme ne vous inquiétez pas je veux dire euh, le bitcoin les mineurs de bitcoin vont euh, parce qu'il faut qu'il soit rentable, bien évidemment, vont toujours chercher les coûts électriques les plus bas, et en général les coûts électriques les plus bas, il ne faut pas chercher, c'est toujours l'énergie renouvelable, donc dans différentes régions, on l'a vu aussi avec euh, la politique du Salvador, qui là aussi veut travailler sur des énergies renouvelables pour attirer les mineurs de Bitcoin, donc voilà, le tableau n'est pas si catastrophique que ça, Mais méfiez-vous en général des personnes qui sont trop négatives, que ce soit pour le Bitcoin ou pour votre vie en général, il y a toujours un peu d'espoir, et en fait c'est quand vous savez qu'il y a un peu d'espoir qu'on peut mieux travailler, qu'on mieux améliorer les choses et c'est ce qui va se passer pour le bitcoin c'est certain voilà je vous remercie j'ai fini avec cette vidéo j'espère que c'est un peu plus clair si vous avez des questions le débat il est ouvert je suis ouverte à tout euh, à toutes vos critiques si j'ai pas été très neutre c'est tout à fait possible malgré moi dites le moi je vous remercie passez une bonne journée et quoi vive le bitcoin quand même